Bruh L'homme premier youtubeur élite au monde pour une vidéo prévention. Alpha Zarma Zarma Bon, c'est trop débile. Bon, arrêtons de passer pour des gros débiles pendant deux secondes. J'ai une information à vous faire passer qui est très très importante. Oh, juste pour vous dire qu'il y a des, des actions judiciaires qui sont en cours. Je vais visiblement prendre un procès de la part de Bruno. Je croyais qu'on devait arrêter de passer pour des débiles pendant deux secondes. Bon ok, on arrête de faire passer les gens pour des cons, on arrête de passer pour des cons. Ma dernière vidéo a porté sur Alain Dwang, alias son passant de sac donc Manivan et il a essayé de me striker. Et encore une fois malheureusement on passe pour des cons parce que Alain en ligne il prétend qu'il faut laisser parler les haters et, et les remercier. Je ne pense pas comme la plupart des gens, je me dis pas voilà il y a un hater, je me dis bah cool tant mieux il travaille pour moi. Donc remercie tes haters. Bah alors Alain, c'est comme ça que tu me remercies Bah alors Alain, on prétend quelque chose en ligne, mais on fait exactement l'inverse dans la vraie vie On vient à peine de commencer la vidéo et Alain est déjà en pleine dissonance cognitive. Ça va être sympa. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo prévention et dégustation de formation. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une review de la formation RIM d'Aladwang. Formation autoprogrammée comme étant la meilleure. Et vu qu'il y a eu au moins 3 likes sur la dernière vidéo et qu'Alain a essayé de me strike, on va le faire sans les gants. Mais juste avant, on va se faire un petit rappel de la conclusion de la dernière vidéo. En conclusion, je suis euh, beau... Et Et influenceur, voilà. Ok, et ce bel influenceur nous pose actuellement une formation en ligne pour devenir un alpha. Ce n'est pas seulement faire un programme c'est faire partie de mon club privé. Et je ne pense pas, moi, actuellement, être un alpha, un Chad. Genre je pense que sur une échelle linéaire, je me situe environ à mi-chemin entre flop et son pas Et je pense qu'au final, une formation qui a pour but de me transformer en alpha indestructible, ça peut que me faire du bien. Parce qu'il n'y a pas de virus pour les alphas, mais il y a des femmes à foison. Je viendrai à un homme. Ok, plus sérieusement, un des points positifs euh, de la formation d'Alain Dwang, c'est qu'il a mis des images pour illustrer l'avant et l'après. Par exemple, ici on peut voir que sur cette image, après la formation, il perd ses cheveux. Mais c'est pas grave, mais c'est juste un hasard, c'est une coïncidence, on a sûrement d'autres images avant et après la formation. Voilà. Une image avant et après la formation. Il a encore perdu ses cheveux. Donc la formation, le programme R.I.M, dans 100% des cas c'est prouvé euh, ça te fait part de tes cheveux A vrai dire, j'en mets un peu en question le fait de savoir si oui ou non j'ai toujours envie d'acheter la formation à ce niveau-là De toute façon, c'est combien La dernière fois que j'ai acheté une formation pour faire une vidéo, ça m'a coûté 100 euros. J'ai payé 100 euros pour la formation de Vincent Macario pour devenir Youtuber Et c'était du vol, donc ça peut pas être beaucoup plus cher que ça On peut essayer d'estimer le prix de la formation, peut-être vu son melon, euros. Alors, alors, programme Mastermind Rem Remix Offre spéciale conférence 10 500 euros TTC. C'est cher. En attendant que le prix baisse, je voulais juste vous dire que suite à ma vidéo, Alain a décidé de cacher toutes ses vidéos de sa chaîne et de les rendre payantes pour 7 euros par mois. Et si jamais 7 euros pour vous, c'est pas assez cher pour voir des vidéos dont 50% du contenu ressemble à ça. Là, il y en a pour 4 minutes en soi. Et bah, si c'est pas assez cher, vous pouvez payer 50 euros pour. Accéder à son Discord, le lien est gratuit dans la description. 50 euros par mois pour accéder à un groupe virtuel privé en ligne. C'est un peu abusé je trouve. Enfin du coup moi ça me laisse 100 vidéos pour illustrer mes propos. Mais heureusement Alain a ouvert deux comptes TikTok. Merci Alain pour ça. Attendez, la page du magasin évolue. Ah bah, on a une réduction sur la formation. Merci, Alain, pour cette réduction exceptionnelle sur ta formation. Merci pour ça, mec. Spécial pour toi dans The La Victoire. Wow. On a donc visiblement le droit à une offre spéciale qui permet de réduire le prix de la formation de plus de 8000 euros. Pas mal. Genre 2000 euros au lieu de 10 500. C'est pas du tout une fausse promotion ballonnette, hein. faudrait en profiter vraiment. D'ailleurs, on notera qu'il estime le prix de l'entrée à son groupe Facebook à 3600 euros. C'est un prix raisonnable pour entrer dans un groupe privé vide, sans activité. Par contre, vu qu'Alain est un génie du marketing, faudrait il faudra qu'il m'explique un truc sur la promotion de sa formation. Parce qu'on peut acheter sa formation sur Facebook hein, pour un prix de 4500 euros au lieu de 6500, hein. encore une super réduction, mais seulement pour un an. Enfin bon, la question que je me pose c'est, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation qui semble valoir 10 000 euros Évidemment, la façon la plus simple ça serait de rester sur le site et de skipper la vidéo de présentation qui ne t'apprend rien mais qui t'annonce fièrement qu'on va t'apprendre les règles de la vie. Apprendre les règles de la vie. Bon, il est temps pour moi d'être honnête, j'aurais adoré acheter sa formation pour la décortiquer comme je l'ai fait avec celle de Vincent Macario. Cependant Macario m'avait banni sa formation pendant que je préparais ma vidéo et ne m'a jamais remboursé et je veux pas que ça arrive à plusieurs milliers d'euros. En plus, sur le site d'achat, il n'y a pas de page avec les conditions générales de vente. Et ça, je suis même pas sûr que ça soit légal. Donc, pour ne pas risquer 0,01% de ma fortune, on ne va pas acheter la formation pour l'instant, mais on va prendre un rendez-vous gratuit avec son pas pour parler de la formation. Voilà, je le dis, son pas son sac dans Ivan, dont maintenant la chaîne s'est renommée RIM, est un philanthrope qui offre des rendez-vous gratuits aux gens qui ne peuvent pas s'acheter la formation. C'est super cool. Je passe au formulaire qu'il faut remplir sur son site finalement pour s'inscrire à un rendez-vous gratuit. Et. On me demande toutes mes informations privées, déjà dans un premier temps, mais ensuite on me demande combien je gagne par mois. Merci de ne pas prendre de RDV si vous n'avez pas de ressources financières. Bon, bah j'espère qu'en déclarant ce que je me verse par mois, ça passera. Bon alors, on est un peu moins dans le passé, mais juste un quart d'heure après avoir pris mon rendez-vous, même pas. Et euh, je reçois un mail qui me dit que mon rendez-vous est annulé car il ne correspond pas à nos critères de sélection. Est-ce que je suis trop pauvre pour avoir un rendez-vous gratuit Bon, ok, on peut pas être sûr que c'est ça. Je lui envoie un message sur Facebook pour confirmer que ce c'est pas, pas ça quand même. On est 24 heures plus tard et euh, pas de réponse. Est-ce que je suis définitivement trop pauvre pour ces standards Bon, on est deux mois plus tard, et j'ai toujours pas de réponse. Ouais, je suis, je suis putain de pauvre pour lui. Mais pas de soucis, je suis tenace. Je peux quand même tenter de rejoindre le groupe Facebook. Et étonnamment, ma candidature vient encore de se faire rejeter. Bon. Autant s'y faire, J'aurais jamais accès au cœur de la formation, je ne serai jamais un alpha. J'aimerais pleurer mais ça serait pas alpha. Petite pause, allez vous chercher un café. Juste avant de continuer notre aventure pour devenir un alpha, je vais vous passer un petit message d'un sponsor de la chaîne. Bonjour, je suis... Bonjour, je suis le sponsor de la chaîne et j'aimerais vous parler un petit peu d'actualité. Actuellement, son pas surfe comme il peut sur le virus pour faire des vues sur TikTok et sur YouTube, et ça déjà, c'est pas ouf, mais il va sauver les vies de plein de gens grâce à une vidéo qui s'appelle cet appareil peut vous sauver Oxymètre DE POUX RIME Alors dans la vidéo, il nous présente un appareil qui est capable de mesurer la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène dans le sang, et visiblement, ça sauve du virus. Euh... Quoi Alors je vais être honnête et rendre à César ce qui est à César, mais Alain a quand même dans sa vidéo une très très bonne astuce qui peut s'appliquer à beaucoup de personnes et que je vais vous partager maintenant. T'es pas médecin, donc t'as rien à dire. Ok, donc si t'es pas médecin, tu fermes ta gueule. Mais du coup, sans pas. Alors, tout d'abord, euh, juste un préambule, je ne suis pas du tout médecin. Ok, donc tu fermes ta gueule. <rire> non, et, et vous n'y pas, hein, c'est son propre conseil. Un peu plus vulgaire de mon côté, mais c'est son conseil. Aussi d'ailleurs, en tant que sponsor de. Donc évidemment, toujours en tant que sponsor de ma propre chaîne, je tiens à rappeler que Alain prétend que si jamais tu n'es pas médecin, tu dois te taire en ce qui concerne la médication. Alors, comment ça se fait qu'il mette en avant via des liens affiliés des compléments alimentaires en les présentant comme miraculeux C'est une bonne méthode pour se faire de l'argent, mais dis-moi, Alain, t'es pas médecin Je ne suis pas du tout médecin. C'est bien ce que je pensais. T'es pas médecin, donc t'as rien à dire. Enfin bon, voilà, c'était la fin du segment sponsorisé. Achetez everstopped, retour à la vidéo. Alors, 2000 euros, on va pas déconner, même pour la blague, c'est trop cher. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour le moment, on va s'intéresser au schéma explicatif très clair qui parle de la formation. On pourra essayer de comprendre un peu le contenu et les objectifs. Par contre, vu qu'il y a beaucoup de schémas disponibles, on va se limiter et faire un top 3 uniquement des meilleurs schémas et surtout de ceux que j'ai compris. Alors, soyez embarqués, c'est l'heure de reprendre les top 3 de Maxella. numéro 3 Éliminez vos souffrances. Alors malgré la controverse, j'ai mis celui-là en numéro 3 parce que j'aime bien les couleurs et parce que euh, c'est un cinéma qui est très explicatif, c'est-à-dire que si tu veux te séparer de ta souffrance, t'as juste à l'attraper et à la faire glisser vers l'extérieur, vers le vide. Numéro 2 Ouais, euh... Celui-là... Celui-là fait complètement partie de ceux que j'ai compris. Celui-là, c'est pour te montrer que quand tu commences, tu es blanc. Ensuite, tu passes devant le programme et... Tu restes blanc à l'intérieur, mais noir à l'extérieur. Et je trouve que c'est une très belle métaphore de l'apprentissage. Numéro 2. En fait, celui-là, je l'ai vraiment pas compris. Je veux dire, il y a des explications à droite, mais ça m'a pas du tout aidé à le comprendre. Alors si quelqu'un arrive à lire et veut bien m'expliquer dans les commentaires ce que ça veut dire, ou si quelqu'un a une interprétation, faites-le moi savoir. Deuxième numéro 2. Deux. Bon alors, celui-là. <rire> Évidemment, c'est le classique SDT, à ne pas confondre avec les STD que tu vois en SVT STP. Le bien connu, donc triangle rouge, qui te dit que travailler plus rapidement et travailler en moins de temps mérite d'être sur deux lignes distinctes. J'inclus dans ce Top 3 là les mentions honorables, parce qu'on a beaucoup de matériel, et on va commencer avec... ça C'est un test de vue avec un loup-garou Et évidemment, ça représente le système de l'attraction. Je t'ai juste arrêté vite fait la vidéo pour vous expliquer que j'ai pas coupé le contexte au schéma, j'ai pas enlevé les légendes. Les schémas que je vous présente sont tels quels sur le site. Et pour conclure nos mentions honorables avant de vous présenter le meilleur schéma explicatif de la formation. C'est un rituel pour invoquer Satan. Je l'ai vu maintenant prier pour moi, s'il vous plaît. Et Max, je souhaite t'adresser un message. J'ai prié pour toi. Et en top, hein, nous sommes fiers de vous présenter. Juif. Terracide. Merci d'avoir suivi ce top 3. Donc la formation est vendue 10 500 euros et le gars est pas foutu de faire un seul schéma compréhensible. Non seulement j'ai rien compris au schéma quand il y avait des mots dessus, mais en plus des fois il utilise des systèmes de noms de code. Genre putain, regardez ce bordel que j'ai pas mis dans mon top 3. Voilà, donc ça c'est le rare système. évidemment toujours accompagné de son SERGEX et d'une bonne dose de SEVAL. Il y a un point qui vient de transparaître et que j'ai oublié de mentionner jusqu'ici, c'est qu'Alain adore les acronymes. Il doit penser que ça doit le faire paraître comme quelqu'un d'intelligent, mais c'est parce qu'Alain, c'est un vrai rime. Ce qui veut dire will intelligent mind. Un vrai esprit intelligent parce que ça a du sens. C'est de là que ça vient rime. Et autre exemple raf system ça veut dire rien à foutre. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce, ce nom. Basiquement ça veut dire rien à foutre. Oh. Ah oui. R A F rien à foutre. Ah ben bah c'est pour ça qu'elle est lettre. Sauf que en même temps ça veut dire ça. Tu vas te rappeler d'une chose. Tu vas te rappeler que raf Raph... Réalité, action, action et futur. Donc à la fois son système veut dire on s'en fout, mais en même temps agit en fonction du contexte. C'est complètement incompatible. C'est juste de la branlette intellectuelle. Et ça, ce genre de truc, ça dure au moins depuis 13 ans, si on se fie à ce reportage. avec on m'appelle rise. C'est Alain. Et à l'époque, il se faisait appeler rise, Ce qui, évidemment, voulait dire... Attraction, rapport, isolation, séduction, Éveille. Yes c'est un peu les étapes de la séduction. Voilà, hein, évidemment, les cinq étapes de la séduction. Je suis content qu'il n'ait pas oublié l'isolation, c'est une étape très importante, surtout en ce moment. Donc Alain, qui se faisait appeler Arise, faisait donc partie d'un site de séduction qui s'appelait... Verselejus.com, c'est un site internet. Verselejus.com Verselejus, ça veut dire... c'est frais. Non non, ça veut pas dire ça. Et ensuite on a trouvé que jus, ça voulait dire jeu universel de la séduction. Non, ça c'est... ça c'est encore un acronyme éclaté Au final, il assume même pas d'avoir un nombre aussi élégant. Enfin bon, voilà, pour paraître technique, il utilise beaucoup d'acronymes, alors que c'est juste de la l'augmentation intellectuelle, et c'est juste un moyen pour fermer un groupe en utilisant un vocabulaire spécifique. Et par extension, je suis à présent un peu partie de ce groupe, parce que je connais pas mal de ces acronymes. Cependant, il y en a un que j'ai pas saisi. Et je pense qu'il moins que vous me pliez un coup de main, alors voir le contexte. Moi, quand je vois une BSM. Et honnêtement je sais pas, j'ai juste quelques suggestions comme ça... Moi quand je vois une boutique salomazo... Moi quand je vois une bête sauvage morte... Hmm, moi quand je vois un beau sexe ma... J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je pense qu'on allait trop loin en fait. Avec les images, essayer de comprendre les schémas pour comprendre l'information, c'est... On est parti trop loin Je, je pense qu'au final on devrait juste lire la description et comme ça on sera fixé sur le sérieux du truc. Nous vous apprenons à devenir un leader alpha. Une personne confiante, libre et rare système. Nous vous enseignons le code ultime de l'alpha. Et les six secrets du RAF System Nous vous transmettons les méthode de dynamique sociale les plus efficaces au monde pour apprendre à séduire rapidement et pour se construire un réseau social de qualité Nous faisons de vous un maître du game C'est absolument pas vendeur <rire> La formation prétend littéralement faire de vous une machine de guerre Alors ok, j'ai toujours voulu être un trébuché Mais pas pour 2000 euros. Je suis honnêtement désolé, mais j'achèterai pas cette formation à ce prix-là Quand même bien finir la vidéo Je propose qu'on voit ensemble si Alain, son passant de sac donc manivan est un hypocrite et un fake. Alors avant qu'Alain fasse payer pour voir ces vidéos, j'ai pu télécharger une vidéo dans laquelle notre gourou nous proposait 10 étapes pour identifier les fakes. Donc je vais te donner 10 points qui vont te permettre de reconnaître un fake. Donc non seulement on va analyser ça avec mon QI de 5 au carré fois pi, mais en plus on va avoir le droit à l'expertise d'Alain. Et moi, si tu veux, par euh, mon observation et par mon expérience, je suis devenu un expert dans l'identification du fake. Go ajouter ça à ce CV. Dans sa vidéo, Alain va exposer une série de 10 points pour savoir si une personne est fake. Et on va voir comment lui se place par rapport à ça. Tu vois, la première impression est la bonne, on dit et en général, quand tu rencontres un fake, tu as l'impression... Euh... De pas te sentir bien, tu vois. Bon c'est hyper subjectif, mais c'est que le premier point, et ça compte que pour un seul point. Donc pour moi, la première fois que j'ai vu Alain, j'ai cru que la vidéo se jouait au ralenti. Donc grossièrement, mauvaise impression, un point de fake validé. Tu vois, un fake, tu sens qu'il a manque de naturel. Deuxième point, un fake n'est pas naturel. Et le troisième Le troisième point, c'est l'incohérence. Un fake n'est pas non plus cohérent. Alors Alain aime mettre en avant qu'il est préférable d'être soi et de ne pas plaire que d'être fake et de ne pas plaire du tout. Donc la morale, il faut rester soi-même. Alors dans ce cas-là, je veux bien qu'on m'explique pourquoi est-ce que dans sa formation, il dit qu'il faut changer radicalement son mental et son identité. Les deux messages sont clairement pas compatibles. Bon ok, c'est peut-être juste une fois, on va voir si jamais... Le plus important dans la vie, ce n'est pas d'être comme les autres. C'est d'être soi-même. C'est d'être 100% authentique. Ok donc, au final, il incite à l'authenticité. Mais pourtant, la quasi-totalité des vidéos sur sa chaîne pousse vers un changement, vers une attitude plutôt alpha, plutôt que vers euh, l'introspection, par exemple. Donc, voilà, conclusion pour les deuxième et troisième points il est ni cohérent ni naturel. Deux points de fake en plus. C'est qu'il est constamment dans la validation. Bon, alors là, c'est plutôt simple on a juste à ajouter des images. Donc, il va te dire, par exemple, que c'est un putain de RIM, tu vois, qu'il, euh, voilà, qu euh, que c'est un champion dans un domaine, il va en parler, euh, que c'est un expert dans un truc, tu vois, il va en parler, il va en parler, il va en parler. Vous voyez ce que je veux dire là Je suis devenu un expert dans l'identification du fake. Un point fake en plus. Le point c'est qu'il cache une faiblesse en te montrant l'opposé. Ok donc d'après cette logique, on peut se dire que le fait qu'il se mette en avant comme étant un mec qui gère, c'est pour cacher le fait qu'il soit mauvais en communication. Parce que le mec fait tout pour se présenter comme un gourou du marketing, mais il change de nom tous les mois. Pour un génie du marketing, celui-là il a rien compris. Tu peux pas marquer les gens en changeant de nom toutes les trois semaines. Son body language n'est pas cohérent avec ce qu'il dit. Bon pour ce point là, j'ai que ça à dire. Bon allez on y va oui, en fait, si vous voulez, à un moment donné, vous la pétez un peu, c'est vrai. Ce qui m'amène à penser qu'il a bien fait de préciser ça récemment. Je lui réponds, non, mon frère, je ne suis pas gay. <rire> non, tu peux pas te confiner chez moi, Max. Par contre, tu peux te confiner en moi, si tu veux. Ça, je lui réponds, non, mon frère, je ne suis pas gay. <rire> il a un très mauvais eye contact, il a un très mauvais regard, parce que pourquoi <rire> Il ne va pas être capable d'avoir un eye contact dominant, euh, R.I.M. Alpha comme on peut le voir sur cet extrait, où vous vient d'en parler, son pas évite la caméra des yeux. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que je sais que le simple fait d'aborder le sujet et de dire qu'Alain a peut-être peur de la caméra parce qu'il évite avec les yeux, je sais que ça peut déclencher ça. Euh, donc il me dit, euh, pourquoi t'as peur de regarder euh, dans la caméra en face euh, Est-ce que tu crois que j'ai peur Est-ce que tu crois que ça fait peur une caméra euh, J'ai peur une caméra Mais donc au con, regarde là là, tu vois, je regarde là. C'est parce que je regarde à droite, là, tu vois, parce que je regarde cet écran, tu comprends Tu vois, au lieu de regarder la caméra là, et ben je regarde là. Est-ce que tu comprends, fils de pute hein. C'est lui votre youtuber alpha C'est lui le chef de la meute C'est lui votre exemple à suivre Sérieusement, ne sais pas quoi dire. Le deuxième point, point c'est un faible niveau de conscience, l'awareness. Un fake n'a donc pas de recul. Sans déconner, il suffit de s'intéresser un petit peu à ce qu'il fait pour se rendre compte qu'il le fait sans aucun recul et sans aucune ironie. Il est 100% sérieux dans ce qu'il fait. Et surtout quand dans la même vidéo, le mec il sort ça. Alors moi ce que je fais, comme, euh, comme je suis assez intelligent, comme t'as pu te rendre compte, comme je suis assez conscient, comme t'as pu t'en rendre compte... Aucun doute, il a des tonnes et des tonnes de recul. Conclusion numéro 10, faible point, c'est que c'est un low value, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un, un wistiti, c'est quelqu'un qui n'a pas des grandes valeurs. Ok, alors les gens low value d'après lui. Ok, alors pour lui qui se considère comme un vrai mec, une femme qui ne s'intéresse pas à lui, c'est une femme de basse valeur. Une femme désespérée. Et en ayant eu ça, je vous demande de réfléchir à qui n'a pas de valeur dans cette dynamique. Alors, je me rends compte que j'ai absolument pas compté les points. Donc, on va être généreux, on va lui mettre un 9 sur 10 sur sa propre échelle du fake. Conclusion, et c'est là-dessus que ça va être important. Au final, Alain se sert des personnes qui ont une faible estime de soi pour leur refourguer une formation à 2000 euros qui ne va pas les aider. Parce que la formation, elle est pas là pour t'aider. Elle est là pour te faire ressembler à l'homme idéal selon lui. Et encore, s'il pouvait se tenir à ça, mais sa doctrine, elle est nulle à chier et bourrée de merde. Sans déconner, c'est de la branlette intellectuelle sur un fond d'autofellation. La vraie vie commence dans ta zone de limite. Putain, mais putain, mais il se branle de ouf Les RIM. Toujours stylé le dimanche. Il est en train de se branler sur une photo de sa gueule. Regarde les signes. Il t'indique toujours la bonne direction. Et que ça signe ses citations, mais que c'est incapable de suivre ses propres règles. Ma première vidéo était un signe. T'as essayé de la faire supprimer. Cette vidéo-là, c'est un signe aussi. Arrête de vendre des conseils pour faire du marketing quand ça fait un an et demi que tu fais genre que tu lances une marque de vêtements que personne connaît. C'est quoi ça Tu penses vraiment que j'ai envie de porter ça Ça fait plus de deux ans que tu prétends travailler sur ta marque. Et ce que tu fais, c'est que tu colles des images d'internet sur un t-shirt. Ta vision actuelle du monde est déformée. Et je veux que tu t'en rendes compte. Je te parle pas de ta vie personnelle. Je ne connais pas ta vie personnelle, je te parle de ce que tu fais sur internet et des valeurs que tu promeus. C'est nocif. Tout ça, c'est mauvais comme ta répartie sur snap. Fille de pute. C'est malsain comme quand tu vises des dépressifs. C'est ridicule comme tes tiktok et c'est attristant comme la façade que tu affiches en vidéo. Mec, reprends-toi en main. Certes, c'était un peu dur, mais faut dire et entendre certaines choses. Faites attention à qui vous donnez du crédit et pourquoi vous leur en donnez. Et n'achetez pas les conseils des gens qui s'inventent une vie. La vidéo était plutôt longue, mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, parce que l'écriture m'a posé pas mal de soucis. Alors, si c'est que, n'hésitez pas à la partager et à liker la vidéo pour me soutenir. Et en attendant, la prochaine vidéo. À plus. Trois euh, euh... phases gars, qu'est-ce qu'il veut?